faire un petit clap et ah oh, mais j'ai un clap attends ça peut être trop bien et clap et salut tout le monde c'est spooky bienvenue dans le squat aujourd'hui on se retrouve au... aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau des jeux dans ta poche troisième épisode dans cette petite mission et donc aujourd'hui on s'attaque à euh, animal crossing animal crossing pocket camp alors en fait, il n'est pas encore sorti en France. Il est en test en Australie. Donc, encore une fois, comme pour l'épisode qu'on a fait sur South Park, c'est un peu une avant-première. Donc, il n'est pas traduit pour l'instant. Euh, on commence tranquillement. J'ai déjà commencé une partie. J'ai essayé de supprimer mes infos pour en recommencer une. Alors, je sais absolument pas si ça va fonctionner. On va tester. On va voir. On va être, on va être fixé très rapidement. Bon, les temps de chargement sont pas trop longs, après en portable et pas toute dernière génération, donc on fait avec ce qu'on a. Euh... Donc euh, Pocket Camps, pourquoi il est sorti sur portable Eh bien du coup Nintendo a l'intention de se lancer du... sur les applications mobiles. Euh, le dernier opus euh, d'Animac Crossing, c'était New Leaf, il était sorti sur 3DS. Et là, ah, donc là, ça n'a pas supprimé la partie, bon on bah. Euh, C'est pas très grave, j'ai genre un quart d'heure de jeu à tout casser. Hein. Euh, concrètement, euh, ils l'ont sorti parce que voilà, ils vont surfer sur la vague des, des free-to-play, vu que Mario Run ça n'avait pas fonctionné euh, statistiquement. Il n'y avait que 5% des personnes qui avaient installé l'application Mario Run qui avaient acheté la version complète à 10 euros. Je pense que là, ils ont voulu quand même toucher un public plus large. On est dans une vague de free-to-play, tous les jeux sont gratuits avec des extensions possibles. Euh... Euh, pour les micro-achats et voilà il surfe sur la vague tout simplement donc euh, dans cet opus on n'a pas une maison on n'arrive pas dans un village etc on est bon là il nous apprend à, à, à pêcher on n'arrive pas dans un village euh, on est directement envoyé dans un campement un peu pour ce qui s'était fait euh, un peu pour ce qui s'était fait euh, avec le, la mise à jour de New Leaf hein. on a un petit campement qui se fait dans le village on peut aller les voir avec une, euh, un van euh, qui vient ponctuellement et un van qui vient en fonction des amiibos qu'on avait donc il fallait avoir le NFC donc pour ça soit il fallait avoir le bloc pour l'ancienne 3DS ou avec la New 3DS c'était intégré enfin bref du coup voilà l'avenir d'Animal Crossing est visiblement plus sur la 3ds en tout cas voilà moi je pensais qu'ils en feraient un sur switch peut-être hein. enfin moi ça me ça serait cool enfin, je trouverais ça, ça vraiment stylé hein. euh... après bon si c'est pas le cas tant pis euh, là on a une application on la teste mais alors on va voir ça ensemble je ferai là un peu le, le débrief de ce que j'en pense après euh, mais là j'ai fait que le début donc on va continuer un peu à jouer donc euh, c'est le système du point and... Clic entre guillemets, hein, euh, on a un objet, on clique dessus, on veut se déplacer, on clique, euh, un peu comme Don't Star. Je pense que Don't Starve Together, l'application qu'ils ont sorti sur portable, c'est à peu près le même système. Donc là, il faut que je pêche. <coughs> Donc on, on arrive dans un campement, on a accueilli par la... la, Qu'est-ce qui se passe Ah ouais, j'ai fait le con là. On a accueilli par le personnage qui nous accueille quand on devient maire dans New Leaf. Et on arrive dans un campement... On nous propose de prendre le 20 pour aller dans un endroit. On a une, des petites missions, exactement comme sur la version GameCube ou la version Wild World ou la version 3DS. Voilà, on a des, euh, des petites missions qu'on peut faire tous les jours. Donc, lui, c'est euh, pour remplir la quête qu'on doit faire et il faut lui donner un poisson. Donc, on va essayer de s'efforcer d'en trouver un. Hein. On va s'efforcer. Ah, bah déjà, il se tourne, c'est pas comme. Euh... C'était pas comme sur 3DS ou sur DS où il fallait, euh, il fallait se foutre bien en face pour que le, le poisson dorme. Ok, donc du coup, voilà. <rire> Je redécouvre un petit peu aussi avec vous. Hein. Euh, ok, c'est quoi ça Ah, on peut... Ok, on peut envoyer des filets, sérieux C'est trop cheaté. Enfin, c'est stylé, mais c'est un peu cheaté. Mais ok. Ah ouais, bah moi j'ai un filet. J'ai l'impression qu'il faut pas... Vas-y, on va le faire. Que se passe-t-il. Ah ouais, ok. Tada Ah, c'est sympa. Enfin, dans le, le, le concept est sympa. Ouais. Ok. Nice. Et... Hmm, donc, la sortie prévue en France, c'est fin novembre. Euh... Après si vous voulez laisser, vous pouvez vous voir voilà, pour les petits bidouilleurs et vous savez comment vous y prendre euh... Après si vous voulez vraiment une expérience de jeu complète entre guillemets dans le sens où voilà le jeu est à peu près fini Là il est en, en fin de parcours on va dire en termes de, de, de finalisation mais euh, peut-être que attendre sa sortie en France déjà, c'est pas si mal. Ils ont, ils auront corrigé les bugs et déjà les textes seront traduits. Donc si vous n'êtes pas complètement adepte de l'anglais, voilà, ça vous permet déjà de de, de de comprendre le jeu dans sa totalité. Donc là, le personnage veut qu'on lui donne un poisson, donc on va lui donner un poisson. Si ça va bien. Il y a quelques ralentissements. Euh, alors non, je peux pas faire grand chose pour ça, on fait avec ce qu'on a, comme on dit. Et là, en l'occurrence, euh, c'est un bidouillage incroyable. Là, vous n'avez pas le, le visuel, vous avez que le résultat, mais j'ai deux portables pour pouvoir faire et la caméra et le jeu, plus l'ordinateur, le micro-cravate, etc. Euh, du coup... Ok, donc du coup, il est super content de rencontrer quelqu'un d'aussi cool que, que lui, apparemment. <coughs> ok. Tu veux parler de quelque chose, quoi, de neuf Here, take this. Euh, ou alors non, c'est qu'il voulait rencontrer quelqu'un de cool. J'ai pas tout... Euh, je l'ai un peu en diagonale, hein. Alors, euh, tu viens me voir, euh, tu as sûrement, euh, tu veux sûrement parler de quelque chose, qu'est-ce qu'il y a Donc du coup, là, tu vois qu'il a besoin d'un poisson, tu lui donnes son poisson. Ok, bon, ça va, les ralentissements sont pas si énormes que ça, je m'attends à la pierre. C'est pour moi Waouh Alors du coup à chaque fin de quête évidemment on reçoit des, des objets, donc euh, des clochettes comme d'habitude, euh, plus des objets qu'on pourra utiliser pour interagir. Je vais revenir au campement pour vous montrer de toute façon vous allez voir. Alors ok donc du coup c'est super généreux tout ça. Et tu, et tu me connais à peine, sérieusement merci. Et donc voilà. Euh, là, la, la petite euh, barre qui augmente à chaque fois, c'est le, le niveau social qu'on peut faire monter. Donc, du coup, il y, y a une, une part d'affectif pour entretient avec chaque personne. Donc, euh, en bas de l'écran, vous avez les items qu'on a, bah, comme le, la touche X sur 3DS. Les objets qu'on va pouvoir poser dans le campement. Hein. Moi, j'ai choisi un peu le campement de hippie, plein air, nature et tout. Il y a plusieurs thèmes. Ça, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Et euh, donc, voilà les objets qu'on peut crafter. Et oui, là la grosse différence c'est qu'on peut crafter les objets. Euh, par le biais de cette, euh, qui, cette, cette option là, voilà. Euh, avec un peu d'argent et les, euh, les, les matériaux de base, en fait, on peut construire des objets. Donc là un banc, une table, ce genre de conneries. J'ai pas encore tout exploré. Hein. Et donc là, c'est la carte. Et c'est ce qui nous permet de nous déplacer dans, dans tout l'espace. Donc, le campement est au milieu. Et on a des missions qui se débloquent au fur et à mesure. Et donc, on choisit une destination. Donc là, j'ai New un peu partout. Je peux même vous le pointer. C'est incroyable, la technologie. Hop. Voilà, ici. Ici, on a toutes les petites icônes qui indiquent qu'on a des quêtes qui sont disponibles. Et si je veux rentrer, j'appuie ici. Donc, pour l'instant, je vais juste voir s'il n'y a pas les trucs à chouper. À choper, ouais, déjà j'ai pas fini ma Alors, on va, je prends tout ce qui passe. Hein. <coughs> on s'est bien compris. Alors, du coup, tac, tac, je prends les petites notes coco, on sait jamais. Hein. Maintenant, il veut un poulpe. Euh, bon, vas-y, faut pêcher jusqu'à ce qu'on chope un poulpe. ça c'est cool ah ouais il y a plein de trucs et tout c'est quoi ça en fait euh, pas tout de suite euh, parce qu'il faut que je finisse ma quête d'abord ah oui parce qu'on a des missions ouais voilà il y a aussi des sortes de mini quêtes des sortes de bonus des machins qu'on débloque et euh, là il y avait une des quêtes qui était collectée donc deux noix de coco donc là, j'ai complété en échange, j'ai du euh, tissu, j'imagine, hein, quelque chose comme ça. Ok. Alors, je découvre un peu parce que j'ai très très peu joué, comme je vous expliquais. expliqué. Félicitations Alors, euh, voilà. En gros, et alors, tous, les et tous les items qu'on reçoit via des, des, euh, des, des quêtes, on les reçoit par mail. Donc, euh, on a toujours ce système de boîte aux lettres qui fonctionne. et il uh, Stretch Call. Euh, complete request for an animal, ok, donc du coup ça c'est bon, je ne sais pas ce que c'est que ça, c'est tickets Et comme c'est un free to play évidemment vous avez un système de tickets bonus, un peu comme Rick et Morty euh, Comme euh, bah, le, le concept du free to play, comme euh, par exemple Hearthstone qui est aussi un free to play Vous pouvez avoir de l'argent fictif pour acheter des vrais trucs, des, des, vrais, des cartes en tout cas Concréti blablabla. Ok ça c'est bon ah oui, parce qu'il faut que je fasse tout. Là, j'ai collecté euh, 5 euh, coquillages, donc du coup, je peux avoir 30 morceaux de bois. Euh, là, j'ai attrapé 5 poissons, donc pareil, je peux avoir de la laine. Et là, il fallait utiliser un filet, donc du coup, j'ai gagné un ticket. 5 tickets, ok. Super. On va continuer à explorer un peu, c'est quoi ça ah, on peut les fertiliser, d'accord, wow, euh, non, alors, c'est pour accélérer la, la repousse j'imagine, ah ok, donc on peut pas aller là, ouais bah le petit bémol c'est ça, c'est que, on a pu le village et compagnie, donc bon bah cool, ils, ils essaient de, de, de changer le concept un peu, mais alors en fait ça fait un peu comme euh, pour ceux qui ont joué à la version, euh, comment ça s'appelle, euh, euh, L'autre version qui est sortie sur 3DS, euh, c'est euh, décoration d'intérieur. Et euh, là, il y a un peu ce concept-là aussi de euh, d'aménager, mais enfin euh, l'interaction est différente, j'ai l'impression, en tout cas. C'est un, un, voilà, un peu un entrecroisement des, des dernières versions qui sont sorties sur, euh, sur 3DS. Alors, mes items euh, tout court, non, juste mes items, c'est où voilà. Mmh. Mmh. Ok. Bon bah il faut que je chope un poulpe. Alors ouais, bah j'ai plus de filet Donc on va faire avec Ok Non bah je pêche plein de poissons en tout cas Ah c'est pas désagréable hein, euh, On a vraiment l'univers Apparemment, ça a été un bordel parce qu'ils avaient sûrement déjà commencé à le programmer, je sais pas. Puis pour le rendre compatible sur mobile, ça a dû être chiant, mais. View Marketbox, ouais, vas-y, fais voir ce que t'as. Ah, ok. On peut lui refourguer nos conneries. Mmh, mmh. D'accord Cool on est des... On se fait des amis Visite et... Ah non non non Ouais bon fais ce que tu veux On a reparti là vous sentez Que j'ai galéré Eh bien oui je suis assez content que ça fonctionne déjà. Euh, ouais, donc du coup, euh, qu'est-ce que ça m'a. Euh... Ok, ouais, bah en fait, ça je l'ai déjà fait. Il m'a fourré où, moi Ouais, ok, bon. Il a sauvegardé, c'est déjà pas mal. Bon, on va essayer de choper des poissons vite fait et après on se casse. Parce que c'est quand même pas le, le campement, j'aimerais bien vous le montrer, quoi. Euh, je crois que j'ai plus de filet de façon. Ouais. Ah, il en faut qu'un en plus. Euh, tac, tac, tac. Est-ce que je vais trouver un poulpe Du coup, en gros, voilà. On part du campement, on va chez des personnes et puis on peut en inviter euh, des animaux à habiter avec nous. Alors, je sais pas dans quelle mesure ça va être euh, multijoueur. Est-ce qu'on va pouvoir croiser des, des gens qu'on connaît euh, sur l'application euh, Faire des villages comme, de, en commun Je... je... Peut-être, ça pourrait être sympa qu'il y ait une version multijoueur de ça. j'ai bah, toujours trouvé que c'est ce qui manquait un peu aux anciennes versions, même s'ils ont fait quand même beaucoup de progrès. Sur le long terme, ouais, on est passé de, de Animal Forest à euh, la, qui, bon, qui est ressorti sur Gamecube, ils n'ont pas changé grand-chose. Hein. Et euh, à Wild World, où là on pouvait jouer en multi à, à New Leaf, où là, ouais, il y avait déjà quand même beaucoup plus de choses à faire en groupe. Mais en même temps, je pense que c'est vrai que c'est compliqué. Euh, pas compliqué à faire, mais de, de, de sécuriser tout ça. Je pense que c'est compliqué. Après, ouais, dans la mesure où tu joues qu'avec tes amis, c'est quand même relativement simple. Bon, si je trouve pas de poulpe, on se casse. Poulpe, viens là. Oh, oh là là, le coup de bol. Voilà, tiens. <coughs> prends ton poulpe. T'as besoin de quoi Here you go. Voilà, donc on lui file son poulpe. C'est un pieuvre quelconque. Je suis dans la pénombre. Mm -hmm. Oh, c'est pour moi, blablabla, c'est un énorme, un super cadeau tout ça. Alors... Ok, donc là il va parler de cuisine, il veut qu'on lui trouve un bon ingrédient pour sa bouffe, là. C'est quoi le délire ah, alors... Ok, ok, ok, ok, j'avais pas capté, ok. Donc là, on a fini sa quête. Je lui ai été d'une aide formidable et tout euh, pendant ce trip. Ah oh là là, bref, merci tout ça. Et là, pouf, on gagne un bonus d'amitié avec lui. L'essence mignonne de cute. <rire> bah, je sais pas, c'est ça, cute. Ok. Souhaite. Du bois et de la thune. Ah maintenant il faut lui choper des papillons le gamin. Je, je sais même pas si j'ai un. si j'ai un filet. Dans la mailbox, qu'est-ce que j'ai Des tickets. Cool. <coughs> du coton. Ok. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai débloqué tout à l'heure. Ouais, du coton. 10 000 clochettes, ce qui n'est pas négligeable. Encore les tickets, cool. Veggie Basket. J'ai un. J'ai un panier de légumes pour pas piquer de han, comme dirait l'autre. Ok, c'est bon. Bon allez, vas-y, on, on se casse, on va quand même visiter. Ouais, du calme avec les uns. Donc là du coup, comme je vous disais tout à l'heure, on clique sur la map et on peut revenir au campement. Et là voilà, Donc, tout commence ici. Donc euh, on part en caisse. Et... Donc on part en voiture. Ouais, donc du coup, c'est parce que moi, j'ai pas lié mon compte Nintendo avec euh, l'application. Mais voilà, évidemment, on peut le faire. Ouais, en gros, il, il dit en gros... Euh, parler avec les animaux que vous hébergez dans votre campement pour augmenter votre euh, niveau d'amitié et avoir plus de matériel pour crafter, quoi. Euh, des fois, il parle de des, des items que vous placez dans le campement... Donc, soyez créatifs avec la décoration. Donc là, tout... en arrivant, de base, on craft un banc. Donc là, le celui-ci. Ah, on peut même pas s'asseoir dessus, ici. Ah non, non, mais attends. Est-ce qu'on peut tourner Non, ah ouais. Voilà, ok. On peut s'asseoir, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal Bon alors du coup lui ouais, ouais voilà après tout ça spooky euh... ok ah ouais il veut ça ouais il a même pas capté bon voilà écoute waouh wow, wow, tu me donnes vraiment ça waouh je dois être la... la fille la plus chanceuse du monde Le gratouille l'orifice oculaire. Merci, euh, tu me rends super humain. Voilà, tu m'as rendu contente. Je euh, peux faire une petite danse. Ok, si tu veux, très bien. Alors, next step. Donc là, c'est le. J'ai jamais essayé. On a... En fait, on... quand on arrive, donc il y a... y a rien. On choisit le style. Donc il y a trois styles, en gros, le 3 ou 4. Le, le style sportif, le style nature, le style mignon, et euh, j'ai oublié le dernier. Et normalement, on, on peut aller, euh, on peut pas aller dans la tente. Moi, Je vais genre, si je veux piquer une, une petite sieste là. Ah ok. Et donc là dans le campement, on peut ajouter des, des trucs. Il y a un peu de tout, enfin... en barbecue. On peut griller les trucs là. Hein. Bon bah là, il y a rien qui est cliquable, donc... Euh, ok. C'est histoire de quoi je peux rentrer dans mon van, ça c'est sympa déjà et que ça me permet de bouger juste, c'est ça ou c'est non, c'est pour sauvegarder? Qu'est-ce donc? Ah, ok, non, c'est on peut vraiment rentrer dedans, mais en fait, c'est que t'es trop gros pour passer. là. Il est le mec qui. Ouais, c'est vachement pratique, je peux m'asseoir. Et quoi d'autre Là, quand je me mets là Bon, euh, ça sert un peu à rien. Mais bon. Euh, si, ouais, bon là du coup c'est quoi ça Ok, les gauzes encore. Donc c'est plein de petites missions. Mais concrètement, il faut remplir le, le but du jeu. C'est ça, j'ai l'impression, du coup. Euh, avoir le plus de personnes qui viennent dans son campement. Développer son campement. Faire les quêtes. Avoir les objets. Et collectionner les objets, j'imagine. Ils sont, ils sont restés dans le... Le, le, le, le, le déjà-vu, quoi. Après, oui, c'est sur portable, certes. On n'a pas besoin de dépenser 300 balles pour... Euh, pour avoir la console et le jeu, c'est sûr. Mais je sais pas, j'ai un petit côté... Euh... Un petit côté insatisfait, je sais pas. Je sais pas si je suis vraiment emballé par l'application, en fait. Mais j'aime bien l'univers, hein. c'est un truc que je trouve rigolo. De base, euh... je trouvais ça sympa, l'idée de... de faire une maison, la développer. Après, j'ai toujours trouvé que c'était un peu limité... À... Même si c'est destiné comme à un jeune public à la base, euh, c'est devenu de moins en moins vrai. Puisque bon, c'est bah, tout, tout les... voilà, toutes les personnes de tous les âges qui peuvent y jouer. Et, et finalement, c est... C est... on pourrait croire que c'est plus un jeu pour les enfants pour les filles peut-être. Et bah, en fait, pas tant que ça. C'est un truc vraiment, c'est dans un univers Toon, un peu comme Wind Waker. Et c'est vraiment euh, la particularité, c'est cette patte qu'il y a, et, et le côté un peu chill du jeu, hein, c'est ça, c'est un jeu posé. C'est pas un jeu où tu vas euh, passer euh, 10 heures à essayer de buter quelqu'un en mission, Tape, alors, euh, tape sur l'insecte, euh, pour préparer ton filet et euh, l'approcher euh, lentement. Ouais, ok, c'est bon, je vois. Ouais. Ok. Il y a d'abord la phase d'approche. Et après, la face phase... Ok, je vois. Du miel. va foutre du miel, là Ah, c'est pour avoir les abeilles, j'imagine. Ok. Et là, j'attire des insectes. Ok. Non, mais c'est rigolo, c'est assez interactif. Hein. Ah ouais oui bah c'est comme le filet en fait c'est ça. Donc ok donc les objets euh, servent pas qu'à bouffer, d'accord. Donc là ça m'a fait permis. Oh, c'est pratique parce que du coup c'est vrai que. C'est pas toujours évident de choper des scarabées par exemple. Ça dépend mais mais espèces. Qu'est-ce qu'il nous fait lui euh, Alors euh, qu'est-ce que tu veux faire euh... Ok. D'accord. Butterfly, un, un papillon tigre. Ok, c'est quand même moins galère en fait que, qu que sur euh, le 3DS. Mais ça faisait partie du challenge aussi hein, de, de savoir euh, mesurer la vitesse d'approche et tout. Ouais. Bah, en soi... Euh, voilà, on reste dans... On reste dans... Dans le déjà-vu, hein. Enfin, c'est... Ouais, le, le, le concept est sympa. Le fait de partir en trip en van et tout, voilà. Je comprends qu'il l'ait mis en, en, en test en Australie, du coup. Euh... Là, blablabla... Haïfa, bro <rire> prend bon, ça. On lui file ses pêches. Alors ah, que euh, voilà, forcément, c'est un jeu posé. Hein, Je peux vraiment voir ça. Merci Spooky, c'est génial. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il va me demander Que des... des conserves, du bois et des clochettes. Ok. Ah qu'est-ce qui se passe quand on passe en niveau alors on... Ok. Level up. Uh, ok on gagne des tickets. J'ai l'impression que c'est quand même. Bon au début on doit passer vite en niveau aussi, hein, mais j'ai l'impression quand même qu'ils sont pas trop radins sur les tickets pour l'instant. Et ok on peut faire de nouveaux items après. D'accord, ok. Donc, on va augmenter au niveau en fonction qu'on remplit les, les, les quêtes. Et qu'on crée des liens avec des gens, quoi. Et... Euh, ok, voilà. Alors, en fonction de... Bah, au fur et à mesure que le votre niveau... Donc, euh, ça a encore décollé, mais on reprend exactement là où on s'est arrêté. Ok. Euh, on va voir, théoriquement on peut customiser du coup c'est ce que je disais. Giovanni hein Tu dois être spooky right Ils appellent me parler de toi Ok bref voilà Donc on va t'aider à customiser ton machin. allez c'est parti Ça sonne vachement bien Oui c'est parti Sub, joli, nice... c'est euh... Ok, bah là c'est le, le camping-car les machins, des campeurs, quoi. On va faire en... Ah, ok. Ok... Sweet. Alors du coup, euh, il veut qu'on fasse euh, en sorte que notre camping-car soit plus grand et plus joli. Donc là, voilà, on agrandit sa maison comme avant, quoi. On peut faire ton euh, ton campeur euh, du shiny, quoi. Euh... Merci. Laisse-moi te présenter au gars. Ouais, bon allez, on s'en fout un peu, je t'avoue que blablabla, c'est bien. Allez, fais voir ce que j'y peux faire. Oui, c'est censé... Euh, c'est ce qu'ils étaient en train de te dire. Mais ah, ben bon, hein, on va... Ah, micro, attention. On va faire... Euh, on va aller plus vite. Ok, donc là, apparemment, c'est gratuit pour cette fois. Oh, on peut mettre une petite rayure <rire> que de fantaisie. Olé, hein, c'est pouf, bien moche quand même. Hein. Oh, oh on dirait un... Un rien. On dirait rien de spécial, en fait. Je sais pas, moi. Je trouve que tout est particulièrement pas beau. Ah ouais. Non. Uh -huh. ah, je sais tellement pas ce que j'ai envie de mettre comme couleur. Oh, ah, C'est forcément du... Ok, wow. Attention, on en rigole plus. Hein. Petit coup de Star Hutch, mon gars. Papa, papa <rire> N'importe quoi. Ah. Oh. Ouais, je sais pas, ouais, vas-y. Un petit coup de Storky Hutch. You got it! Leave the rest of us. 2S, pardon. Allez hop, c'est parti. Bon, c'est sûr que ce sera moins moche que ça, hein. Si sí. alors euh... ok mm -hmm. bah ouais ça a plus de gueule c'est sûr ensuite euh... On peut faire... Expandir l'intérieur, ok on peut agrandir l'intérieur, ce qui pourrait être pas mal vu qu'on peut même pas passer en fait entre la table et le canapé hein, mais bon. Ouais... Alors là par contre c'est de l'ordre de la magie, on agrandit l'intérieur sans changer l'extérieur. <rire> On regarde de dehors ah, ah, là, là, là, là. Bada bing You're all set You should be able to fill that thing with all kings Kings of Classy stealth. Bref, tu pourras bourrer ta poubelle avec ce que tu veux Super. Ah ouais Ah ouais quand même Je veux voir à quoi ça ressemble, mon gars. Bon, si ça coupe, on va s'arrêter là, les gars. Hein ouais, ça... Ça lagouille un peu. Mais bon, vous allez, si quelqu'un me dit dans les commentaires que ça lagouille, je lui pète la gueule, OK Je l'ai dit plusieurs fois, hein OK, hein C'est long à hein. charger, ça a vachement agrandi l'intérieur. Hein. Wouhou, bah putain, disons, je pourrais presque passer entre. Mais bah non, je peux pas. Comment je, comment, comment je suis censé faire euh, Est-ce que genre je peux amener aménage... Alors là, j'ai... Je... Ok. Ah ouais, genre je peux tout pousser là. Ce serait sympa. Ah bah voilà. si là, les corps. Ouais. Donc ok, la maison mobile est aménageable, ce qui est quand même plus intéressant. mettre ma corbeille de fruits si c'est pas magique hein. hop là pas genre un lit ou une colline du genre pour dormir hein, par exemple ah non ah non bon, on dort pas allez hein? ouais même pas une petite cafetière. Ok, bon non mais c'est déjà pas mal. Non, c'est cool franchement. Bon, c'est euh, plus rudimentaire que ce qu'on avait avant, mais c'est franchement sympa. Hein. Est-ce qu'on peut interagir Non, c'est vraiment encore. C'est purement décoratif encore. Là, ouais bon, c'est bon. dans l'esprit du. C'est dans l'esprit du bousin quoi. Donc là, on se casse dehors. All right. Ouais alors la vidéo a été un peu longue parce que c'est un jeu qui se vit comme ça. C'est chill. C'est ce qu'on disait, c'est pas osé. Ok bah c'est cool. <rire> ok et après du coup... Euh... Ah ouais genre c'est stylé, il est bien lui aussi. On peut en acheter des nouveaux et tout Ah j'aime bien ça fait hippie donc comme la maison on peut avoir des, des décorations différentes tous les jours à... qu'on peut acheter quoi ok ok ok et là qu'est ce qu'on a Ok, bon, bah c'est cool, on peut bouger ça, quoi. Allez, on s'arrache. On, euh, bah, on a fait à peu près le tour de ce qu'on avait de base, quoi. On va retourner au campement, puis je pense qu'on va se laisser là-dessus. Euh, on a fait le tour. Évidemment, c'est un peu long hein, de tout expliquer, etc. Mais bon, bah... Là, pour, pour ce qu'on a pour l'instant... Peut-être qu'il va y avoir des mises à jour, ce sera sûrement pas, probablement pas la version définitive qu'on aura en France. Mais en tout cas, bon, bah, on retrouve tous les éléments qui fait qu'Animal Crossing est Animal Crossing, sauf que là, on est des gros hippies en van, quoi. Ça, concrètement, voilà. Euh, il faut qu'on ramène des gens dans le campement, qu'on fasse des quêtes, qu'on craft des trucs pour aménager notre gros camp de hippies. Et là, on a fait à peu près le tour, en fait, parce que, ouais, là, là, par exemple, on peut le débloquer niveau 10, c'est ça, ok. Ok. Mais j'ai un peu peur que le jeu s'essouffle assez vite, hein. je pense qu'ils auront bon beau mettre à jour des trucs, euh... Le... Je sais pas, je pense que ça manque de piment, enfin, le... je sais que c'est le concept du jeu, que ce soit posé et tout, mais là, du coup, il y a tout le côté, euh... Je sais pas, J'ai l'impression qu'on s'approprie moins l'univers de Pocket PocketCom que l'univers du village qu'on avait. Euh... Après, je trouve ça cool que ce soit une variante, que ce soit pas exactement la même chose. Quoique, s'ils avaient poussé un peu le concept, s'ils étaient un peu allés plus loin dans la customisation des objets, l'interaction avec les objets. Je trouve que c'est ça qui manque le plus, parce que là, on a un mac par exemple, on peut s'allonger. Mais ça sert à rien. c'est-à-dire Ça augmente pas notre barre de sommeil non plus d'ailleurs. Euh, et ça aurait été peut-être compliqué de faire un, un truc comme les Sims. Euh, peut-être que ce serait pas assez démarqué euh, du coup de, de ce que fait Electronic Arts. Mais. Je sais pas trop quoi en penser. Pas... Je pense que là pour l'instant, si je devais donner une note sur 10, ce serait un 6. Et pourtant, j'aime bien l'univers. C'est sympa. Hein C'est sympa. Mais bon, peut-être que voilà, s'il y a une grosse mise à jour, peut-être que je referai une vidéo dessus pour compléter celle-ci, qui est déjà quand même assez longue comme ça, je trouve. Et euh, on n'a pas fait le tour de toutes les de tous les items, je pense, évidemment. Ouais. Genre lui, c'est déjà le cas en fait. Genre le... Qui c'est qu'avec qui Ouais, bon lui par exemple, Jay. On peut appeler Jay, d'accord. ah oh, non, on peut pas. Mais alors, vas-y, pour, euh, pour terminer cet épisode en beauté, on va essayer de crafter des trucs. Là j'ai rien de, de, de, de dans la tente. Euh, là un canapé rose, ça peut être une solution, une idée. Ouais. Une table, des chaises, ouais. Bibliothèque. Tout est, tout est bloqué en fait. On peut se faire des fringues. Ah, on peut pas encore crafter des fringues, d'accord. Et on peut augmenter la gueule de sa tente. Ok. Non, même pas, c'est marqué, non. Bon, bah on peut en avoir d'autres, j'imagine. Ça, pareil, ce serait cool qu'on puisse rentrer dans les tentes. Pour l'instant, c'est pas possible. Peut-être que ça, ça va être le cas plus tard. Hein. Euh... C'est fait... Ouais, c'est vraiment des gros gros... Ça fait très très très gros hippie là, du coup. Je peux crafter quoi d'autre, sinon... Euh, bah... Là, ouais, j'avoue, euh, bon, c'est la, la version pas finie, voilà. Peut-être que mon, le, ce que je disais au début, en termes de finalité du jeu, on en est encore peut-être loin. C'est pour ça qu'il est en bêta pendant un mois, sûrement. Si on l'a que en Europe et dans le reste du monde qu'en novembre, parce qu'il y a beaucoup de choses à, à peaufiner, peut-être. Là, je peux me refaire un hamac et euh, crafter encore un canapé, hein, c'est... Et un paravent, une... Ouais, genre ça, ça peut être rigolo. Vas-y. Il faut du bois et ça, c'est bon. Ok. Ah, donc en fonction des objets qu'on met, ça peut attirer les personnages en conséquence. Ok. Et donc là, après, voilà, il faut attendre genre 50 secondes. Et évidemment, quand on a de l'argent, on peut accélérer la construction pas un free to play pour rien oui voilà en free to play c'est ça que je cherchais dungeon keeper qui est assez éloigné de ce qui se faisait avec bullfrog hein, et bon electronic arts c'est encore autre chose et d'ailleurs pour les fans de dungeon keeper je vous invite à jouer à war for the overlord si je me trompe pas euh, ouais ça doit être ça war for the overlord qui est vraiment sympa ça a été fait par une grosse communauté de fans, de programmeurs, quoi. Et et ouais. Donc, dans, dans, dans l'esprit de Dungeon Keeper avec le free-to-play, c'est pareil. Quand on envoie les petits lutins casser les blocs, et bah pareil, on a un chrono qui s'active et en fonction de la densité du bloc, ça met plus ou moins longtemps. Voilà. Complete. Alors, ensuite, on fait ça, ok. Donc, on peut... Oh D'accord. Et où est-ce que je peux placer après Euh, non parce que du coup je l'ai déjà donc euh, il faut que j'aille dans mes items et que je le place quelque part comment je fais je, je, je sais pas donc, je sais pas comment on fait peut-être que ah, peut-être que c'est genre là que je peux le poser Ok, donc je peux pas le poser en fait. Bon. D'accord. Bah, en tout cas, c'est le... le fait de pouvoir crafter des trucs. C'est sympa. Après avoir, à hein, voir ce que... ce que ça donne. Shovel Strike. Mais en vrai, comment je fais pour avoir... Euh... Ok, donc là, il faut payer 20 tickets pour aller choper de l'or, quoi. Voilà, je reste dubitatif, dubitatif dessus, euh... néanmoins c'est une suite sympa, le fait de pouvoir y jouer sur portable, euh... là en l'occurrence, euh... sur mon... mon portable, pas sur le rendu fini, c'est très fluide, les couleurs sont sympas, euh... j'aime bien le petit côté toon. Qu'est-ce qu'il y a là Est-ce que je peux couper du bois ça serait cool, je peux couper les voilà. Ouais, on peut s'asseoir, ça par contre on peut s'asseoir partout hein? en termes d'interaction on peut s'asseoir partout, c'est fou là je peux m'asseoir là-bas, je peux m'asseoir là je peux m'allonger là, par contre il n'y a rien qui s'active quoi. concrètement quoi que je fasse ça marche pas quoi il faut voir ce que ça donne sur le long terme quoi voilà on a notre petite caravane de hippies euh, mais j'avoue c'est sympa j'aime bien l'esprit voilà bref euh, à voir pour la suite je pense que j'en attends beaucoup pour euh, la prochaine mise à jour voilà je pense que tout est tout est on a fait à peu près le tour tout est dit quoi animal Crossing pocket camp voilà on est on en revient on au débriefing euh, c'est voilà comme je disais un hein, petit 6 sur 10 pour l'instant à voir pour la suite L'univers est sympa, ça reste un free-to-play, bon bah, dans cet esprit free-to-play, euh, bah, ils se sont mis dans la norme en fait, hein, et ils ont réutilisé ce qui se fait déjà, euh, les timers, euh, les tickets, euh, à voir si c'est vraiment abusé, et si c'est si sur le long terme, si on a quand même la possibilité de gagner de l'argent virtuel sans dépenser de vrai argent. Après, évidemment, c'est pas intéressant pour eux, hein, évidemment, il y a quand même de l'argent derrière, il Faut payer les gens. A voir, à voir, à voir. En tout cas, euh, voilà, c'était le troisième épisode, si je ne m'abuse. C'était le... C'était le... Attends, j'ai fait Pocket Morty, ouais, c'est ça. Bon, bah, voilà, merci pour... Merci d'avoir regardé ce... ce troisième opus. On va se quitter là-dessus, en tout cas. Merci d'avoir regardé ce troisième épisode de... des Jeux dans ta poche. Enfin, ce dernier, ce nouvel épisode des Jeux dans ta poche. Euh, Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous-même vous avez eu euh, la possibilité d'y jouer euh, Si vous avez des attentes particulières en tout cas par rapport à l'extension, ce qui va se faire Si vous avez déjà joué aux autres versions Et Moi je suis assez curieux de savoir ce que vous en pensez vraiment parce que Les, les manques du jeu c'est assez personnel, c'est subjectif évidemment hein, Mais savoir ce, que, ce qui vous, vous manque dans le jeu Là en l'occurrence c'est une nouvelle version, les, les lacunes vont être différentes et voilà, dites moi ce que vous en pensez On se retrouve très très vite N'hésitez pas à liker la vidéo à la partager, tout ça S'il y aura des trucs sur le groupe Facebook aussi Je vous mettrai le lien dans la description On se retrouve très vite en tout cas Et voilà, merci beaucoup, à très bientôt Salut tout le monde you You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. you can't